Salut les astros aujourd'hui une petite vidéo très très courte pour remercier un abonné donc florian il se reconnaîtra et euh, bah, tout simplement parce que florian c'est quelqu'un de très généreux il m'a contacté il m'a dit qu'il avait du matériel pour moi euh, voilà et il me l'a envoyé par euh, colis et voilà je, je voulais faire euh, euh, bah, le lui déjà lui dire Merci, euh, merci pour, pour son envoi, merci pour son colis. Il a pensé à moi parce que, en fait, comme je suis en train de construire euh, un Dobson Stroke euh, en impression 3D, bah voilà, il m'a offert euh, quelque chose de très, très utile pour ce, pour ce Stroke. Alors, le carton, il est là, on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce qu'il m'a offert. Alors, voilà le colis que j'ai reçu, donc c'est quand même impressionnant. Euh, et puis je vais le déballer, j'ai une paire de ciseaux, je vais essayer de l'ouvrir sans trop de casse Et on se retrouve tout de suite, hein, je vais le déballer avec mes deux mains cette fois-ci, hein, pas comme la dernière fois Où j'ai galéré comme un bon, avec mon téléphone dans une main et un petit couteau dans l'autre Allez c'est parti Bon et ben voilà le carton a été ouvert, hein, ça a été plus rapide que la dernière fois on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça, on a des petites bruits de sauvetage. Voilà, c'est bien. On a une petite lettre. Oh. Eh bien, écoutez, je vais la lire tout de suite. Hop, on va faire la mise au point quand même. Voilà. Alors. Alors, alors. Salut Laurent. Alors. Ici, on n'a pas de pétrole. Ni de ciel clair, mais on a du jaune. Ah, je crois, ouais. Tu verras, ça complète bien le rouge. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Pour croquer la grosse juju. Bah ça c'est en référence peut-être avec euh, donc la vidéo que j'ai faite sur euh, dessiner Jupiter en couleur où il y avait du jaune et du rouge. Amuse-toi bien avec ton Dobson. Donc oui, parce que je construis le Dobson et continue à nous faire rêver. Merci. Alors Florian, voilà, c'est signé Florian. Merci Florian. Allez, on va regarder ça. Alors, bon, il y a déjà plusieurs choses. Ah, bah, écoute, on va déjà regarder ça. Okay, ça Qu'est-ce hein. Qu que ça Qu'est-ce que c'est Alors, euh, Artesky Art -Sky Ocular, super ED, 3,2 mm, 125 e de pouce. Un oculaire de 3. 3,2 mm en super ED, ça, ça doit être euh, super oculaire, hein. bon, je vais poser le téléphone et je vais ouvrir la boîte, voilà, ça, c'est ouvert, voici, alors qu'est-ce que c'est, ça, c'est un oculaire, alors voilà, gentil, un, beau, un bel oculaire, de couleur violette, je le déballe d'une main. Hop. Wow! Art Sky. Art Sky ED 3, 3, Et ben dis donc mon Florian. Hop, on oh ben, va essayer d'ouvrir le, le petit capuchon, voilà. Hop. Ah ouais. Oh là là. là. Et super. Comme ça, plus besoin de Barlow. Plus besoin de Barlow pour croquer Jupiter. Effectivement, je vais pouvoir faire des, des gros plans visuels sur Jupiter. Eh bien, merci Florian. Super. Écoute, le prochain dessin que je fais avec cet oculaire, je te le dédie. Alors, je vais hop, remettre sa protection. Voilà. Alors, et après, il y a un deuxième, il y a un deuxième paquet. Bon, il y a un deuxième petit paquet. Hop. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est écrit quoi? Kineoptique Oculaire Outstrong HC Heinz euh, euh, Helical Crayford, à 25ème de pouce. Ah, ah, ah. Ah, ça, c'est pour mon Dobson, ça? Bah oui. Je vais l'ouvrir, hein, pareil. Je vais fermer la caméra, je reviens tout de suite. Voilà, c'est déballé. Donc ici on a toute la visserie, et puis ça c'est un porte-oculaire, euh, donc euh, hélicoïdal. Bon, je galère quand même à, à une main à l'ouvrir, voilà. voilà regardez-moi ça, voilà. Et B, ça c'est de la balle ça ça va me permettre de bah d'utiliser un porte-oculaire de précision avec, euh, avec le Dobson que je suis en train d'imprimer en 3D. Et ben bah ça, ça c'est une super surprise. Merci. Ah, merci Florian. Franchement, waouh. Wow. T'es un as. T'es un chef. Et puis bon, je vais mettre ça de côté. Donc deux super cadeaux quand même. Et puis là, je pense avoir deviné. Donc, du jaune et du rouge, forcément. Comme. Euh, voilà, je pense que. Et eh ben voilà. Alors, c'est quoi ça Du Pacherank euh, du Vic Bill. Appellation Pacherank du Vic Bill contrôlé Carte d'or 2017, Sud-Ouest, France, cave de Crouseille depuis 1950 au pied des pyrénées france et eh ben écoute ça c'est génial il n'y a plus qu'effectivement une bonne petite bouteille de rouge pour euh, pour compléter et eh ben florian tu t'es pas moqué de moi hein <rire> franchement euh, merci merci pour euh, ton cadeau merci pour euh, ce colis euh, inattendu euh, franchement euh, ça me fait super plaisir ça fait vraiment très très très plaisir je vous remercie tous et toutes pour me suivre sur la chaîne merci florian merci aussi à tous ceux qui vous voudraient éventuellement m'envoyer des petites choses voilà moi je suis je suis open à ce genre de petits cadeaux ça me fait très plaisir ça me touche énormément voilà, c'est vrai que le matériel ça coûte cher et ne vous ruinez pas quand même allez merci à bientôt ciao